Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de l'excellente extension pour euh, LibreOffice, extension euh, qui s'appelle lire couleur. Alors, vous la connaissez peut-être déjà euh, parce qu'elle n'est pas récente. Euh, actuellement, c'est la version 5.26 euh, pour LibreOffice. Euh, je crois qu'elle est aussi compatible avec Apache, Apache OpenOffice, mais personnellement j'ai arrêté d'utiliser euh, OpenOffice pour donc, euh, préférer LibreOffice. Donc c'est sous LibreOffice que je vais vous montrer euh, dans cette première vidéo l'installation et l'utilisation de cette extension. Euh, en fait je pensais euh, faire une autre vidéo euh, un peu plus complexe, toujours sur lire couleur mais euh, sur, la, euh, sur la gestion des profils, parce que ça, c'est une, une des fonctions qui est apparue avec la version 5 de lire couleur c'est une fonction qui n'est ben, euh, bon, pas hyper intuitive, mais ceci, ça fonctionne, c'est le plus important. Et euh, je n'ai pas, euh, pas trouvé de tuto sur Internet, donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo là-dessus. Mais euh, de manière à ce que cette euh, vidéo sur les profils soit le plus clair possible, je pense que je vais faire un peu une vidéo d'introduction Déjà pour montrer l'installation, mais ça, ça va aller très vite. Et surtout pour montrer quand même un petit peu les réglages et l'utilisation de lire couleur. De cette manière, avec ses prérequis, on va dire, euh, la deuxième vidéo que, bah, que j'essaierai je, de faire dans les, dans les semaines qui viennent euh, sera normalement plus facile à suivre. Voilà. Donc, on ne va pas traîner très longtemps. Je suis sur mon moteur de recherche. Et donc, je vais taper lire couleur. Alors, pour ceux qui la connaissent, cette extension permet de la même manière que les, les, la très bonne extension pour Word Colorisation, pour laquelle j'ai déjà fait un, un tuto, euh, eh bien vous pouvez euh, modifier l'apparence visuelle d'un euh, texte qui est tapé ou d'un texte que vous venez de coller par exemple, de manière à en simplifier la lecture. Alors on est vraiment sur la lecture, il n'y a, de, de, euh, a pas de fonction audio, hein, de fonction sonore. Mais euh, je vais par exemple pouvoir cacher les lettres muettes, colorer les syllabes, etc. Euh, avoir une apparence particulière pour certaines lettres qui prêtent à confusion, etc. C'est etc. vraiment une extension euh, qu'il euh, qu est, enfin, qu est conseillé d'utiliser en partenariat, on va dire, ergo-ortho, de manière à, euh, à ce que chacun puisse apporter sa pierre et la paramétrer le plus simplement possible. Donc, lire couleur, je tape lire couleur dans mon moteur de recherche. Si vous êtes sous Google, pourquoi pas. Voilà. Et c'est le premier site dans lequel vous devriez tomber. C'est le site lire Et je vais donc cliquer sur le lien. Donc là, on a toutes les petites choses sur lire couleur que vous pouvez utiliser, notamment, hein, sans, sans installation, directement sur, euh, directement sur un espace web. Voilà, une version en ligne de, de, de lire couleur euh, existe. Donc, euh, voilà, c'est vraiment une extension très intéressante et d'ailleurs qui a fortement inspiré Colorisation dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, euh, on va aller très rapidement sur la page de téléchargement. Donc, en haut, je clique sur « Téléchargement ». On me dit la euh, version 5.1.0, c'est plus tout à fait vrai. Hein. À l'heure actuelle, quand vous allez cliquer sur téléchargement, vous allez voir qu'on télécharge la version 5.26, a priori qui date du 16 janvier 2021. Donc je clique sur téléchargement et ça me propose de télécharger le fichier lirecouleur.oxt euh, et je vais l'enregistrer. Donc enregistrer le fichier. Les extensions pour LibreOffice, alors bon, moi, en fait, elle y est déjà à la rigueur, je vais la mettre sur le bureau. Voilà. Donc je la mets sur le bureau, je clique sur enregistrer, parce que je l'avais déjà dans mon dossier téléchargement. Mon Firefox m'indique que euh, l'extension est téléchargée. D'accord, donc je peux quitter Firefox et euh, je vais ouvrir lire couleur. Euh, enfin, je vais ouvrir LibreOffice. Comme je n'ai pas de raccourci sur mon bureau, je vais dans la barre, je ne sais même pas comment on l'appelle, hein, cette zone. De, de lancement, on va dire, de Windows. Je tape Libre et je vois l'application qui ressort, LibreOffice Writer, je clique dessus. Donc là, comme si je voulais faire un texte. Je vais cliquer sur le menu Outils, le menu Gestionnaire des, gestionnaire, pardon, des extensions, et je clique sur Ajouter. Je cherche le fichier que je viens de télécharger. Donc il est sur le bureau, moi j'y suis déjà là. Voilà, on le voit là, lireCouleur.OXT. xt, ça veut dire que c'est une extension pour LibreOffice. Et je clique sur « Ouvrir ». Donc, je choisis mon extension et je clique toujours gauche hein, sur « Ouvrir ». L'extension va prendre euh, voilà, quelques secondes. Vous voyez, lire couleur, outil d'aide à la lecture en version 5.26. Okay. À partir de là, je peux fermer. Et LibreOffice me demande de redémarrer l'extension. Je vais le faire maintenant. Donc, LibreOffice s'éteint et il se réouvre. Et à partir de là, votre extension « Lire couleur » est installée. Donc, vous voyez que c'est quand même extrêmement simple, complètement gratuit, très rapide. Et n'a pas besoin d'avoir fait Polytechnique. Donc, je clique sur Lire Couleur. Et donc, là, j'ai le menu de Lire Couleur qui apparaît. D'accord Avec euh, notamment cette partie-là qu'on va pas détailler ici, parce que ça sera le sujet de la seconde vidéo sur les profils lire Couleur. Ça, ça manquait, hein, parce qu'il n'était pas possible avant la version 5 de créer des profils par utilisateur. Or, on est quand même souvent confronté, notamment pour nous professionnels, à avoir plusieurs jeunes. Hein, pour des parents, c'est encore autre chose, mais euh, euh, encore que, hein, parfois il y a plusieurs, plusieurs enfants d'une même famille qui sont suivis. Mais euh, en tout cas, pour, pour les professionnels, la question se posait de manière assez euh, importante. Donc là, euh, je ne vais pas parler des profils aujourd'hui. D'accord On va juste regarder un petit peu ces menus rapidement parce que c'est quand même relativement simple. Alors, il y a, euh, en fait, vous allez voir qu'il y a le menu configuration qui va nous permettre de configurer justement lire couleur. On va tout de suite aller jeter un œil. Et ensuite, les fonctions ici, tout ce qu'on peut faire. Hein, donc C'est la différence entre consonne et voyelle, la partie confusion de lettres, hein, ce que je vous expliquais tout à l'heure, de manière à faire apparaître par exemple les B et les D de manière différente. Ensuite, euh, on va voir qu'on peut alterner les phonèmes. Euh, on va voir qu'on peut euh, paramétrer l'apparition la, des lettres muettes. D'accord Qu'on peut colorer les syllabes, qu'on peut souligner les syllabes, qu'on peut espacer les mots, colorer les mots, séparer les mots, surligner les lignes. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour paramétrer euh, enfin, et rendre le texte plus, euh, plus sympa. Donc, euh, quand je clique sur l'onglet configuration, j'ai d'abord un premier bouton. Configurer lire couleur, ça c'est la configuration générale. Et ensuite j'ai la configuration spécifique des différentes fonctions. Donc je vais d'abord aller cliquer sur Configurer lire couleur. Il n'y a pas grand chose, d'accord Je peux détecter les semi-consonnes comme phonème indépendant. Euh, il y a un petit lien hein, qui m'amène euh, éventuellement sur une page d'aide, d'accord euh, Je peux surtout changer la localisation, donc française ou canadienne. Donc je vais rester sur du français, d'accord Donc là, globalement, il n'y a pas grand chose à dire, d'accord je laisse cocher hein, par défaut l'exécution des fonctions dans des processus séparés. Je pense que ça, c'est pour faciliter la, la, la mise en place des, des adaptations après. Euh, donc, dans configuration générale, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose. Donc, si on regarde un peu spécifiquement, par exemple, consonne voyelle, voilà, donc je peux éditer le style des caractères. Donc, Comment je vais faire apparaître mes voyelles et comment je vais faire apparaître mes consonnes, on est d'accord que ça sera la configuration qui sera, qui sera retenue quand je cliquerai sur consonne voyelle. Donc par exemple, si j'écris un mot, d'accord Actuellement, il y a un réglage par défaut. D'accord Donc je clique sur consonnes et voyelles. Voilà. Et donc. Euh, lire couleur m'a mis du bleu et du rouge si je ne souhaitais pas que ça soit écrit en bleu et en, en rouge voilà, voilà je recris mon mot d'accord je retourne dans la configuration consonne voyelle je veux changer par exemple les voyelles donc je clique sur voyelle d'accord et là on voit que c'est le rouge qui est choisi d'accord donc Effet de caractère, je veux euh, du vert par exemple à la place du rouge. Je clique sur OK. Si je veux changer la couleur des consonnes, je vais faire la même chose et je valide par OK. Et à partir de maintenant, quand je viendrai, donc je sélectionne mon mot lire couleur, je choisis donc euh, consonne voyelle. Et là, il m'a bien remplacé le vert par enfin le rouge par le vert, d'accord. Deuxième menu, c'est les confusions de lettres. Donc, j'ai une première boîte qui permet de choisir quelle lettre je veux choisir, d'accord euh, Alors, si je reste toujours sur mon exemple de, de, de bonjour, je vais lui dire que je veux le B et le D. Le F, allez, le R, voilà, je ne veux pas les autres. Je pourrais prendre aussi le P et le Q, hein donc on me dit choisir les lettres double cliquer sur le libellé pour éditer le style donc si je veux changer l'apparence des b je double clique dessus d'accord et là j'ai le style qui apparaît c'est à dire que les b euh, quand, je, quand je choisirai cette fonction viendront se mettre en bleu un peu foncé enfin euh, non bleu ouais d'accord moi euh, par exemple je voudrais déjà qu'ils soient en gras euh, alors, je voudrais qu'il soit en gras. Bah, il y est déjà. Je voudrais qu'il soit en italique et gras, par exemple. Tous les B en italique et gras. Euh, la couleur, elle me plaît bien. Par contre, je voudrais qu'il y ait... Euh... Alors, je ne vais pas les mettre en majuscule. Je voudrais qu'il y ait un peu de relief. D'accord Alors, pas l'empreinte, c'est pas terrible. Non, ça ne donne pas grand-chose. Euh, Qu'est-ce que je pourrais bah, Qu'il soit éventuellement... Euh... souligné, d'accord. Donc toutes mes, tous mes B euh, auront cette apparence-là. Je clique sur OK, d'accord. Je pourrais faire pareil pour toutes les lettres. Donc je double clique et je définis. Euh, je peux jouer sur le, la position. Je peux jouer euh, sur le surlignage, sur les bordures, d'accord. Bon, je peux éventuellement l'encadrer, hein, d'accord. Par exemple, si je veux, euh, donc là je plus, je suis dans le D que le D soit encadré. Ok, et je valide. À partir de maintenant, à chaque fois que euh, un, je ferai donc lire couleur et confusion de lettres, et eh bien, on voit que le B ici hein, a bien l'apparence que je lui ai donné Si j'écrivais un, un mot avec le avec le D dans la vie, par exemple, voilà, je sélectionne tout, je clique lire couleur. Confusion de lettres et probablement que le D normalement, logiquement, voilà, le D, il est encadré et il est en rouge. Alors pourquoi en rouge Parce qu'il était d, par défaut en rouge. Moi, j'ai juste rajouté l'encadrement. D'accord Vous voyez que bah, on peut facilement éditer un peu. Euh, C'est même pas un peu. Hein, ces fonctions Si je continue, les phonèmes alternés. Donc, je peux choisir la période d'alternance des couleurs. Donc, euh, là, je veux alterner par exemple deux ou trois deux couleurs d'alternance, d'accord Il y a différents styles, d'accord Donc là, il va utiliser le style 1 et 2, puisque j'ai pris deux, euh, deux phonèmes, d'accord Donc le style 1, j'ai cliqué sur style 1, tout simplement. Je peux choisir ma police, d'accord Ma taille, etc. Par exemple, 20, voilà, ok. Le style 2, allez, je vais mettre... Un peu plus petit pour qu'il y ait une différence. OK. Je valide. À partir de maintenant, mon texte, quand j'applique quand les phonèmes alternés, voilà. On voit bien que euh, il alterne. D'accord. Euh, et et les, les modifications que j'ai apportées euh, apparaissent bien puisque hein, j'ai bien une différence de taille euh, dans mes, euh, dans, sur mon texte. Alors, forcément, au bout d'un moment, on s'y perd un petit peu. Ça me permet de vous parler du style noir, qui est en fait le style qui remet un peu tout à zéro. D'accord Voilà. Si je continue, euh, donc configuration, donc on était dans phonèmes alterné. Si je clique sur phonème, là, je peux choisir les phonèmes. Pareil que tout à l'heure, si je double-clique sur le libellé, je peux l'éditer. Donc, si je veux apparaître, faire apparaître, par exemple, les sons 1, comme dans son, je peux le cacher. Enfin, je peux le, le cocher. Alors par défaut ils sont tous cochés, d'accord. Euh, mais si je veux en faire apparaître que certains, ben, je décoche tous ceux que je ne veux pas. Tous ceux dont, dont je ne veux pas, pardon. Je vais laisser par exemple le son 1. D'accord. Je laisse le son on et je veux l'éditer. Le son on comme dans bonjour, par exemple. Donc éditer. Actuellement il a cette apparence-là. D'accord. Donc moi par exemple, je voudrais que mes sons on soient écrits en euh, open dyslexique donc, je choisis la police et en vain. Voilà, je voudrais qu'ils aient cette apparence-là. Je ne change pas la couleur. Je pourrais, hein, dans effet de caractère, je pourrais changer la couleur de la police. Je clique sur OK et je valide. À partir de maintenant, à chaque fois que j'aurai sélectionné un texte et que je cliquerai sur lire couleur et phonème, tous mes « on » apparaissent. On voit euh, avec le style, l'apparence que je leur ai donnée. On voit qu'il a mis aussi les lettres muettes, hein, le « s » de « dent et le « i » de « vie ». Pourquoi Parce que quand j'ai configuré, donc phonème, j'ai laissé cocher lettres muettes. Mais si je ne voulais pas mettre les lettres muettes, je l'aurais décoché. On va voir que les lettres muettes, il y a un autre à un autre endroit. Hop, pour y avoir plus clair, je reviens à mon style noir. Ensuite, euh, configuration, les graphèmes complexes. Donc euh, c'est le même principe, je ne vais pas le détailler, c'est le même principe que pour les voyelles et les consonnes, sauf que là c'est les voyelles complexes, et les consonnes complexes. Ensuite, les lettres muettes, donc là j'y viens, hein, donc je suis dans configuration lettres muettes, puisque avant de l'utiliser, je, je, peux le, confi je, je, je le, bah, le configure. Si je veux rien changer, bah, je n'ai pas besoin de le configurer, donc là à par défaut, mes lettres muettes seront toutes dans cette police-là, d'accord, c'est-à-dire en libération sérif normale 12 et gris. D'accord Si moi je veux juste les mettre euh, en gras, en plus du gris, ou si je veux changer le gris parce que je le trouve exemple, un peu trop clair, je veux un gris un peu plus foncé, et je change, je clique dans, couleur, dans effet de caractère, couleur de police, je pourrais même les, les, les, les, les mettre, euh, euh, je ne sais pas, je, je la couleur que je veux, donc là je vais juste mettre un gris plus foncé parce que c'est assez logique quand même de mettre gris. Voilà. Ok. Et pareil, toujours le même principe à chaque fois que j'ai mon texte et je clique sur « Lire couleur » et euh... Donc là, je suis sur les lettres muettes. Voilà, il lui faut quelques secondes. On voit qu'il m'a mis mon euh, S et mon E en gros, en gris. pardon. Voilà, je continue un peu de dérouler les fonctions. Donc, les syllabes colorées. Euh, en fait, ça reprend hein, euh, le, le même réglage que pour les phonèmes, d'accord euh, Puisque je peux choisir 2, 3 ou 4 couleurs différentes. J'ai quatre styles au maximum. D'accord. Bon, généralement, l'alternance, moi j'aime bien rester en deux couleurs, je trouve, parce que sinon après, ça fait un peu bariolé quand même. Donc je laisse deux couleurs. Souligner les syllabes. Alors là, il y a plus d'explications si vous cliquez sur le, sur le point d'interrogation. Il y a les standards, les, les, comment les syllabes orales. Et les syllabes écrites, a priori, comme moi je suis sur l'écriture, plutôt passé sur les syllabes écrites. Donc il va les découper un petit peu différemment des syllabes orales. Et les standards lire couleur, euh, a priori, il vaut mieux choisir lire couleur. Euh, juste, je vais revenir sur la page qui explique pourquoi. Donc là, j'ai cliqué sur le point d'interrogation. Hein. Voilà, on explique les, les différentes. Donc, sous les, euh, voilà, les syllabes... Attendez, c'est... Graphème donc l'alternance des couleurs, donc définir la période entre 2 et 4 des couleurs, d'accord. Ouais, c'est pas bon, c'est pas ici qu'il y avait des explications. Euh, je l'ai vu ailleurs, c'est pas très très grave. Euh, a priori, de ce que j'en ai compris, il vaut mieux partir sur lire couleur et écrite. Pareil, si je veux euh, donc là, je vais valider et je clique lire couleur et j'applique tout simplement. Donc, je clique sur syllabe colorée. Voilà, donc bleu et rouge. Donc il alterne bleu et rouge. Si je veux changer, parce que pareil, j'aime n'aime toujours pas le rouge, je vais le remplacer par du vert. Eh bien, je retourne dans Configuration, dans Syllabes colorées. Je laisse 2, puisque je veux pas de couleur de plus. Par contre, je vais changer le deuxième style. Donc le deuxième style, c'est bien la couleur rouge. D'accord Si je m'étais trompé, parce qu'en fait, c'est la couleur bleue que je voulais modifier, hein, euh, j'aurais cliqué sur Style 1. Donc là, je clique sur Style 2. D'accord Et je veux reprendre le même vert que tout à l'heure. Donc, je clique sur couleur de police. Je clique sur vert. Et OK. À partir de là, euh, l'alternance, d'ailleurs, on le voit là, se fait entre le bleu et le vert. Et je valide. D'accord Donc là, je n'ai même pas besoin de, de, de, de remontrer parce que ça, c'est déjà fait. Mais... Voilà. Les syllabes colorées, euh, donc, c'est fait. Les syllabes soulignées, Pareil, donc là, j'ai le choix entre le découpage spécifique à lire couleur et le découpage standard. Et pareil, les syllabes, est-ce que je me base sur les syllabes écrites ou les syllabes orales D'accord, donc là, je vais laisser écrite. Et à partir de là, je peux donc faire apparaître des arcs sous les syllabes. Alors, on est bien d'accord que tout ça, ça ne se fait pas quand je tape, par contre. Hein. Euh... Il fait beau ce matin. Là, mon texte il est absolument classique. C'est uniquement quand je le sélectionne et quand je choisis une des fonctions, par exemple syllabes soulignées, que euh, ça se fait. Et du coup, après, je peux en mixer. C'est surtout pour ça que euh, la fonction profil sera intéressante. C'est qu'après, je peux en mixer. C'est-à-dire que je peux faire comme la ligne d'avant, c'est-à-dire alterner les syllabes et leur mettre des arcs, ou juste leur mettre des arcs, ou mettre des arcs et mettre des lettres muettes. Et je fais absolument euh, ce que je veux. D'accord Et l'avantage, c'est que le profil il enregistrera euh, justement ces combinaisons. D'accord Ça sera donc encore une fois l'objet de la prochaine vidéo. Donc je continue avec mes présentations des fonctions. Colorer les mots, c'est exactement la même chose. Donc je ne vais pas le redire. Hein. Je peux alterner toujours entre 2, 3 ou 4 mots. D'accord Enfin, 3 couleurs, 2, 3 ou 4 couleurs différentes. Et en cliquant sur style 1, 2, 3 ou 4, je peux changer ces styles. Là, je vais valider sur OK. Je sélectionne ce texte-là, par exemple. Je le remets comme il était. Alors, on voit là, par contre, que quand je remets le style noir, ça fait pas disparaître les arcs, mais c'est pas grave. Si je mets style standard... Non, bon, je vois pas de différence entre le style standard et le style noir. C'est pas très grave. Donc, lire couleur et je clique sur... Euh, Qu'est-ce que je voulais faire déjà euh, Colorer les mots. Voilà. Donc, colorer les mots, c'est là. Donc, j'applique la fonction. Et il me met un mot bleu. Un mot vert, un mot bleu, un mot vert. Donc c'est toujours un petit peu le même fonctionnement. Je reste dans ma configuration, on arrive au bout. Séparer les mots. Alors, toujours pareil, hein, j'ai les réglages, d'accord Je ne vais pas les changer. Si j'applique à cette phrase-là, je vais la remettre en noir. Lire couleur, du coup, séparer les mots. J'avoue que c'est une fonction que je n'ai jamais utilisée. Voilà. Il me met tout simplement, finalement, à l'endroit de l'espace, il me met euh, un rectangle, là, coloré en violet. D'accord, Je pourrais, encore une fois, changer la couleur de euh, ce violet. Okay euh, alors, surligner les lignes. Là, par exemple, j'ai un texte où j'ai... Euh, alors, ce que je vais peut-être faire à la règle, c'est quand même effacer, enfin, revenir à zéro. Donc, il fait beau ce matin faire un copier côté pour avoir deux lignes. Voilà. Donc je sélectionne ces deux lignes. Donc je vais dans la, fin et j'applique. Là je l'ai fait un peu en, en, en ordre inverse par rapport à tout à l'heure. On verra comment régler ensuite. Donc je clique sur souligner les lignes. Alors là il est particulièrement long. Donc je vais peut-être cliquer sur annuler. Voilà. Il a l'air de bugger un petit peu. Voilà. Il m'a fait une alternance. Euh, alors d'ailleurs, si je remets, euh, si je remets trois lignes, voilà. C'est pas, euh, non, voilà. Alors là, par contre, j'ai l'impression qu'il y a un petit dysfonctionnement sur cette, euh, sur cette fonctionnalité, donc je vais la paramétrer. Lire couleur, configuration, surligner les lignes. Donc je peux toujours, pareil, choisir entre deux, trois, trois et quatre couleurs d'alternance. D'accord. Là, je vais en mettre trois, par exemple. Je vais changer la couleur de la troisième ligne. Actuellement, elle est bleue, euh, assez claire. Moi, je vais mettre hein, donc on va mettre euh, du vert, du rouge et du... Alors, euh, bah, du jaune, ce sera pas terrible. Du vert, du rouge et du noir. D'accord Voilà, je valide. Et maintenant, quand je sélectionne mes trois lignes et que je choisis la fonction surligner les lignes, logiquement, il va mettre... Voilà, sauf que là, il y a quand même un bug. Alors, je ne sais pas si c'est juste une histoire d'affichage, sauf que quand je fais annuler, oui, il aurait dû mettre du vert, euh, du bleu et... Enfin, du vert, du rouge... Et du noir. Donc là, il y a peut-être un petit bug euh, sur cette fonctionnalité de surligner les lignes. Euh, en tout cas, quand il y a trois couleurs. Voilà. J'ai une dernière fonctionnalité pour marquer la ponctuation. Donc, je peux la, la configurer toujours, configurer et marquer la ponctuation. Voilà. Donc, la ponctuation, a priori, est partie pour se mettre en rouge, mais avec un petit effet là. D'accord. Donc, moi, je vais écrire Il fait beau ce matin et je suis voilà, je sélectionne cette phrase, je clique sur lire couleur, marquer la ponctuation. Voilà, et il m'affiche bien ma virgule et mon point avec l'apparence la, qui a été définie. On termine avec les liaisons obligatoires et marquées comme liaison, ça à vrai dire, je m'en suis jamais occupé, donc je ne vais pas en parler ici. Et le à propos, ça nous permet juste d'avoir le nom de l'auteur qu'on félicite. Merci Marie-Pierre. Et euh, donc la date de, de cette version 5.26 euh, du 17 juillet euh, 2020. D'accord Très bel outil qui a l'avantage hein, justement euh, euh, bah de, de compléter LibreOffice. Euh, parce que c'est bien d'avoir des choses pour Word, mais c'est bien aussi d'avoir des choses pour LibreOffice Writer, pour les personnes qui n'utilisent qui pas euh, bah, la suite de Microsoft. Donc, on a vu un petit peu les différentes fonctionnalités et comment on les, on les paramétrait relativement facilement. Donc, je vais terminer tout simplement en vous rappelant que donc, la prochaine vidéo sera sur l'utilisation des profils de couleurs, puisque le gros intérêt d'un profil de couleur, ça va être de définir, par exemple, pour tel jeune, pour un jeune, je lui veux à chaque fois les lettres muettes et les mots colorés. Ou, et un autre jeune, par exemple, lui, je veux les syllabes colorées et les confusions de lettres. Donc, je peux créer comme ça des profils qui vont me permettre d'avoir des combinaisons euh, de fonctions. D'accord Voilà. Eh bah, bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette première vidéo sur livre Couleur 526. Et euh, bah, très bientôt pour la suite. Au revoir.